Bienvenue chez Véro à louis -Ferre. petite supérette, bar, mais malheureusement, le bar est fermé en ce moment, légumes bio, euh, produits locaux, faisant également des pommes du Refugier, du fromage de chèvre, de Saint-Julien-de-Vouvante, des pots de pain de Moidon-la-Rivière. Je suis ouverte du mardi au samedi. N'hésitez pas à venir me voir, je suis là à votre écoute.